Nous avons cette année un excellent cru puisque tous les dossiers sans exception respectent absolument les trois critères du prix, à savoir l'innovation, l'efficacité et la fluidité du déploiement. La première, la maîtrise du blended, une large variété de modalités différentes est employée avec pertinence toujours euh, au service de l'efficacité pédagogique et euh, également un raccourcissement des durées de conception des projets. Euh, la deuxième tendance de fond, c'est le tutorat qui prend des formes variées, du tutorat pédagogique euh, au tutorat euh, de formateurs ou de managers et même le tutorat technique pour assurer la fluidité de l'accès. Euh, la troisième tendance de fond qui n'est pas exponentielle mais qui subsiste, c'est la présence de MOOC hein, ou de SPOC ou euh, de, de dispositifs de ce type. Euh, et enfin la quatrième tendance de fond, là non plus, qui n'explose pas, euh, c'est la portabilité. Alors Elle n'explose pas pourquoi bah, Probablement euh, dû à des problèmes techniques qui subsistent en en revanche, dès, qu dès que le public est un public jeune, les dispositifs sont directement conçus pour être lus sur tablette ou smartphone. Deux modalités plus nouvelles en 2016, le on-the-job learning, qui représente près de la moitié des dossiers avec des projets opérationnels intégrés directement dans les dispositifs et l'essor phénoménal du social learning pour 70% des dispositifs présentés, souvent couplés avec le on-the-job learning.